Bonjour tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule de dernière heure. Nick Davis, le directeur de marketing d'Exo, a été congédié et 200 employés de la compagnie. Vraiment une triste nouvelle, Weedman avait prédit le congédiement du marketing au complet d'Exo, mais c'est le directeur Nick Davis qui a écopé. On sait très bien que dans une compagnie ou dans une équipe de hockey, euh, quand ça va mal, c'est souvent le coach ou le directeur qui est cop. En la mémoire de Nick Davis, on va fumer du Serious Happiness, le fameux Blue Dream, qui est pas du vrai Blue Dream. Serious Happiness. Merci à Jean, euh, j'ai transféré le cannabis dans un contenant là, que tu m'as envoyé, euh, contenant euh, plus facile à ouvrir. Nick Mavis a perdu son emploi euh, assurément à cause du Blue Dream. Et euh, EXO ont sûrement écouté Winman. On sait très bien que Winman, c'est la référence euh, pour les compagnies, pour les particuliers. 200 emplois perdus. Il en reste encore 822. Euh, ça va très mal aussi à la bourse, dans le stock market. L'action. Une action de EXO, le 29 avril 2019, coûtait 11$ et 11 sous. 11$ et 11 sous pour avoir une action. Hein, on sait très bien qu'une action, c'est un petit bout de compagnie. Hein? C'est un morceau de brique. On vous, vous, si vous achetez une action à 11$ et 11 sous, vous êtes propriétaire, hein? vous êtes actionnaire. C'est à vous la compagnie. Mais à 11$ et 11 sous, là, vous n'avez même pas une porte d'entrée. Hein? Euh, vous avez seulement une poignée peut-être donc si vous avez acheté une poignée de EXO à 11$ et 11 sous le 29 avril dernier mais j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui votre poignée de porte votre action vaut seulement $3,31$. et 31$ donc euh, non non non allez pas dire à Ginette d'aller acheter des poignées de porte chez EXO ils sont pas en spécial parce qu'ils vont être encore plus en spécial dans à peu près un mois euh, Peut-être même 1 99 la poignée de porte. Hein? Et là aussi, on parle d'action stock market, baby. Yeah, yeah, yeah. Nick Davis, euh, écoutez, vraiment triste, vraiment triste, mais on est en 2019, on est présentement le 29 octobre. Pardon, pardon, le 24. Le 24 octobre. Euh, déjà un an et un jour que Winman vous fait des vidéos. Merci pour le support, tout le monde, merci vraiment. Donc, le 24 octobre, Nick Davis euh, a écopé. Mais je peux vous rassurer qu'il va se trouver un autre emploi. Euh, pas plus tard aujourd'hui, j'ai vu des emplois là, au McDonald's, euh, au Tim Hortons. Toutes les multinationales recherchent des employés. Mais c'est vraiment triste pour les 200 emplois quand même... Euh, Sûrement des, des parents, des familles, euh, sérieusement, euh, qui, qui pensaient faire leur carrière là-bas, faire leur vie. Sûrement que certaines personnes ont fait, ont quitté certains emplois pour se rendre à cette compagnie-là. Euh, J'espère sincèrement que, que les employés vont pouvoir être appelés si euh, la compagnie a plus de revenus. Hein? Ces, ces employés-là n'ont pas été congédiés parce qu'ils étaient incompétents. Mais parce que la compagnie ne recevait pas assez d'argent, avait pas assez de revenus, faisait pas assez de ventes. Et puis la raison de ça, c'est parce que la compagnie avait envisagé euh, que les gouvernements allaient, allaient faire d'autres lois pour alléger, euh, comment m'exprimer, alléger les possibilités d'avoir euh, du cannabis euh, avec des dérivés sous d'autres euh, façons qu'on puisse les consommer, comme euh, des produits comestibles, hein? des, des produits qu'on puisse manger. Euh, des jujubes, des bonbons, vous le savez que ça existe, mais euh, ça n'a pas passé encore, les lois, ou ça vient juste de passer, et puis ça va être disponible seulement à, après le 15 janvier à la SQDC, mais euh, Exo pensait que ces lois-là allaient être peut-être plus, euh, quelques mois plus auparavant, ça fait toute une différence en termes de revenus, et puis ils pensaient pouvoir faire de la wax, du hash, euh, d'autres dérivés, avec leur cannabis, donc, c'est pour ça qu'on ont été obligé de congédier des gens parce qu'ils pensent avoir plus d'argent. Donc, le Serious Happiness a sûrement fait couler Nick Davis. C'est triste. Je vais te voir le chou de boucan aujourd'hui. On a fumé en masse ensemble. Vous allez voir sa chaîne. On était faire un hotbox. On était fumé dans sa voiture. J'ai été me faire faire un tatou. Euh, allez voir le show de boucan. Un hein, youtubeur sur le cannabis comme moi. Qui fait ses propres affaires. Euh, on est de très bons amis. Merci pour le tatou. Euh, le bracelet. Et puis même qui s'est procuré un t-shirt de Winman avec euh, l'écriture dans le dos. Pourquoi as mis du tabac dans ton joint des calices. Il m'en reste seulement un médium. Seulement un médium. Mais si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours acheter le deuxième modèle. C'est le Blue Dream 22%. Et puis dans le dos, c'est pas écrit la même chose. C'est écrit « J'attends le facteur ». Alright les boys, je vous laisse là-dessus, la vidéo, euh, le retour du Purps, euh, ça va être demain. Et puis, euh, allez en dans le bas dans le lien, je vais mettre un lien euh, par rapport que j'ai passé euh, des petits extraits à Télé-Québec. Donc, allez voir ça, c'est vraiment un beau 6 minutes, euh, mais je passe là-dedans là, peut-être 4 fois pendant 5 euh, secondes. Mais euh, vous allez voir que le 6 le le minutes, c'est vraiment une belle entrevue. Euh, allez voir ça, s'il vous plaît. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, les vidéos c'était pour Nick Davis. Euh, bye, bye, Nick.